Bonsoir à vous les amis et... Ah dis donc, t'es qui toi Bah c'est moi, Artwing. Monteur Artwing, on ressemble pas à ça. Oh mon dieu, c'est pas vraiment... lui Bon bref, mis à part ce petit interlude à pas, oui, je passe à la 3D, voilà. C'est bizarrement dit dans le contexte, hein, mais euh, en gros c'est un peu ça. Donc, oui, ma chaîne va y avoir de la prise de vue réelle. Je vais apparaître sur mes prochaines vidéos. Et c'est pas une blague. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, comparé à ça Et eh ben en fait, là pour, pour ces deux semaines, euh, j'ai envie de dire que, mis à part le fait que j'étais euh, gravement occupé, euh, gravement ça se dit, mis à part que j'ai été beaucoup occupé ces dernières semaines, je me suis un peu mis en question, est-ce que ma chaîne progresse comme il faut Est-ce que la chaîne ne peut pas faire mieux Et j'en avais un peu marre de faire du 100% gacha euh, pour euh, exprimer euh, mes ressentis et tout ça. J'ai décidé en fait euh, que ce serait mieux que je passe euh, du coup en prise de vue réelle pour vous exprimer un peu mes ressentis sur les jeux que j'ai testés pour euh, avoir une meilleure inter une meilleure interaction avec vous. Je me suis mise en question. Euh, j'ai décidé d'améliorer un peu plus ma chaîne en avant, donc de passer à une prise de vue caméra. Les chroniques existeront toujours, ça y a aucun problème. Euh, voilà. Bah, le, en fait. Le truc, quand je me suis mis en question, c'est que bah j'avais plus trop la motivation de faire euh, des Chroniques du cœur. Alors, chronique des jeux, c'est pas un problème, hein. euh, ça, ça ne me dérange pas, c'est le fait de continuer euh, le format habituel euh, de cette manière. Donc, c'est-à-dire euh, exprimer euh, full ressenti via mon gadget. Alors, est-ce que ça veut dire que ce gugus va disparaître La réponse est non. Il va quand même apparaître dans mes vidéos, pour faire euh, des petits instants waouh wow, surprise et tout. Mais concrètement, il apparaîtra pas euh, dans certaines phases. Voilà, J'ai envie de faire une petite alternance entre moi en prise de vue réelle et euh, le petit chibi en mode de prise de vue 2D. C'est pas comme ça que ça se dit, mais je le dis comme ça. Alors autre chose aussi, vous vous rappelez euh, la petite boîte de dialogue euh, de Hardbot on enlève, voilà, on oublie la petite boîte de Airbox parce que ok, c'était rigolo pour ceux qui étaient sur Discord et tout ça, mais voilà en contexte, on peut se dire ce que c'est que ce gugus, voilà donc euh, c'était une bonne idée, hein. moi je continue à dire que c'était une bonne idée, le problème c'est que je trouve que c'est contre-productif ça, ça ralentit un peu ce que je fais et puis ça, ça fait de temps donc euh, c'est un peu plus compliqué que ça donc euh, j'ai décidé, pour Airbot. Euh, d'arrêter d'utiliser la boîte de dialogue. Voilà, comme ça vous le saurez. Sinon, <rire> vous doutez bien que je vais pas utiliser cette webcam euh, longtemps, hein, <rire> parce que déjà la qualité est dégueulasse. Hein, on est d'accord. Non mais regardez-moi ces pixels, c'est moche. C'est moche Donc voilà, donc je me suis fixé un petit objectif, euh, c'est d'essayer d'obtenir une caméra euh, fixe où je peux me mettre debout parce que assis, c'est pas le top, hein, franchement, pour enregistrer. Hein, euh, je trouve que c'est moins bien, je me sens moins à l'aise. Et le problème c'est que je suis obligé d'enregistrer assis à cause de ce fichu micro. Yes, il y a des trucs qui sont tombés. Donc concrètement, je vais essayer de fixer un objectif, c'est d'obtenir une caméra. Donc... Temporairement sur Tipeee, il y aura une petite page objectif pour dire, euh, voilà, c'est l'objectif pour tenir la caméra. Alors, la caméra ne coûte pas 50 euros comme il est indiqué, c'est juste euh, la moitié environ de euh, la caméra que j'ai trouvée et que je souhaiterais acheter. Mais concrètement, ça veut dire que si vous voulez m'aider financièrement bah vous avez le droit, hein. c'est votre droit. Par contre, bien évidemment, c'est un faux objectif. C'est pas parce que l'objectif n'est pas atteint que je n'achèterai pas la caméra, non. C'est juste pour vous dire que si vous voulez participer financièrement au moins à la moitié de la caméra, et eh ben vous voyez où est-ce que la courbe en est. C'est un faux objectif en fait, c'est juste une courbe de progression. Donc euh, voilà quoi, c'est tout ce que je voulais faire. Et entre-temps, je voulais vous dire que bah là, ces deux semaines, euh, je vais faire une petite pause euh, YouTube. Car j'ai besoin de réfléchir un peu, de rechercher quelques éléments à utiliser euh, pour mes futures vidéos. Parce que euh, j'ai eu des retours euh, sur euh, Entrée de Vidéaste. Hein, et c'est vrai que la musique peut être redondante. J'aime bien la musique de fin et je veux éviter euh, d'utiliser les musiques de jeu. Mais voilà, j'essaye euh, de faire euh, au mieux que je puisse pour essayer d'avoir un divertissement qui plaît. Bon, pas à tout le monde, ça ça, on le saurait sinon, mais au moins qu'il plaît à une majorité, que euh, ce voilà, soit pas redondant non plus. Euh, mais sinon, voilà. Donc, voilà, je vais profiter de cette petite mise en scène. Pas euh, enfin, du mise en scène, qu'est-ce que je raconte Voilà, j'ai profité de ce moment pour vous dire euh, à peu près les changements. Donc, les prochaines vidéos qui sortiront au mois de mars et pas au mois de février, je m'en excuse, j'avais pas, pas assez la motivation pour euh, faire une vidéo, il fallait vraiment que je réfléchisse. Donc euh, Je, je, je m'en abre, voilà. Je m'en abre. Et donc du coup, bah euh, voilà. Les prochaines vidéos arriveront normalement au mois de mars. Et là au mois de mars je vais essayer d'enchaîner au moins une vidéo par semaine. <rires> là pendant ces vacances, euh, je vais essayer de trimer comme un fou pour essayer d'enchaîner au moins trois chroniques à la semaine. Donc, euh, pas à la semaine, mais euh, au moins une chronique par semaine. Voilà. Donc euh, je vais essayer de faire ça. Si j'y arrive pas, bon bah tant pis. Euh, mais concrètement, voilà, c'est tous les changements qu'il y aura Donc c'était tout pour ce petit interview J'espère que vous comprendrez au moins mes raisons qui me poussent à aller de l'avant hein, Évidemment, parce qu'il faut toujours aller de l'avant Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez le battre librement Ciao